Et bienvenue dans la Minute Culturelle. Aujourd'hui, nous allons parler de... Oh, mais qu'est-ce que tu fais là Bah, je vous ai pas trouvé, donc j'ai commencé sans vous. Bon, bah, parlons de dessin animé. On commence avec et Tom, et je suis sûr que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que les terrains de foot étaient bombés. C'est uniquement parce que les animateurs avaient la flemme de dessiner toute l'équipe, et ça coûtait beaucoup moins cher en coût de production. En dessin animé japonais toujours, sachez qu'en 97, Pikachu a envoyé 700 enfants à l'hôpital pour une crise d'épilepsie à cause d'une attaque trop fulgurante. Puis... On on fait les joueurs. En dessin animé, il y a forcément des doublages, et sachez que c'est Tom Cruise qui avait été choisi à la base pour faire la voix du Capitaine Planet. Et la voix de Bugs Bunny était interprétée par Mel Blanc, qui mangeait des carottes durant les tournages pour avoir une voix plus crédible. On s'en fout de ça, l'intéressant c'est qu'il y a un épisode où on voit la carotte de Bugs en image subliminale. Dans le dessin animé des schtroumpfs, sachez que les méchants sont noirs. Aux états unis ils trouvaient que c'était trop raciste, alors ils les ont mis en violet. Et dans Dragon Ball Z Kai, Monsieur Popo est devenu bleu, parce qu'il ne voulait pas qu'un noir soit le serviteur d'un dieu par rapport à l'esclavage. Je suis sûr que tout le monde se souvient des tortues ninja, et ce dessin animé était à la base adapté d'un comic box, et dedans les tortues avaient tout un bandeau rouge. Ils les ont juste changés dans le dessin animé pour pouvoir vendre plus de jouets. D'ailleurs, dans ce comic, les footsoldiers, l'armée de Shredder, étaient des vrais humains, un clan de ninjas. Ils ont été transformés en robots dans le dessin animé, car c'était impossible de tuer des hommes. Est-ce que vous savez pourquoi les Simpsons sont jaunes Non, ce n'est pas pour ressembler aux chinois, mais tout simplement pour bien les reconnaître lorsque l'on zappe rapidement. Tiens, il y a deux semaines, on vous a parlé des voix anglaises de Mickey et Minnie qui sont mariées. Sachez que les voix françaises de Homer et Marge sont également mariées. Et en 2010, une équipe de chercheurs a trouvé le gène de la bêtise chez la souris. C'est un gène qui empêche la mémoire de se développer. Ils l'ont appelé le gène Homer Simpson. Hey, vous saviez qu'il y a aussi un gène cul c'est celui pour avoir une grosse... Allez, quelques petites infos en vrac, sachez que le premier couple à avoir été vu à la télé américaine au lit, c'est le Flintstone. Et le dessin animé le plus cher de tous les temps, c'est le prince d'Égypte, qui a nécessité 60 millions pour pouvoir le produire. Sachez également que la tenue de Fry dans Futurama est inspirée de celle de James Dean dans la fureur de vivre. Et enfin, l'inspecteur Gadget portait à l'origine une moustache. Mais la MGM les a accusés de plagiat par rapport à l'inspecteur Coso de la panthère rose. En 1990, McDonald's a produit un dessin animé anti-drogue appelé Cartoon All-Star to the Rescue. Ouais, dedans il y avait Alf, il y avait les Chimpmans, il y avait Winnie Mourson, Slimmer de Ghostbusters, il euh, y avait les Tortues Ninja... Enfin voilà, c'était un joyeux bordel. Et du coup, ça donnait des scènes comme ça. Et comme ça. Et hey Michel, tu connais la blague des steaks cachés Ta gueule <rire> euh, Ma blague. Alors, dans chaque épisode de South Park, il y a un alien qui est caché. Et dans chaque épisode de Adventure Time, il y a un escargot caché. Et dans City Hunter, il y a une image subliminale du gourou de la secte Aum. Putain, mais vous montrez jamais les trucs intéressants dans Astérix et les Indiens, il y a un mendiant qui monte ses couilles Ça, c'est du bon subliminal Oh, c'est quoi ça Bah, putain, on était censurés à cause des conneries de pull Mais c'est pas moi, bordel Oh putain, on pourra même pas aller jusqu'à la fin de l'épisode et on pourra même pas dire aux gens de le partager, quoi. Ouais, puis ils sauront jamais pourquoi la culture, c'est comme les dessins animés. Bon, bah, salut Hervé, hein. Ouais, salut Michel. Veuillez m'excuser pour mes propos déplacés et mon langage ordurier. Je ne recommencerai plus. Vous êtes contents, bande de connards